Alors, merci. Donc, je vous présente Bonjour. tous les deux. D'abord, euh, je remercie euh, Vincent Salimon euh, qui a atterri il y a une heure à peu près. Euh, tu étais où J'étais à Marseille, mais en, euh, je suis passé par Marseille, mais je venais de Munich, exactement. Donc, quand on parle de mobilité, c'est d'actualité parce que pour venir de Roissy à ici, ça a pris un tout petit peu de temps. Heureusement qu'on a des so solutions de mobilité. Ouais, tu es venu à un moto-taxi. Euh, exactement. Merci beaucoup. Alexandre Viros, qui est euh, CEO de WISNCF. Oui alors, on croit connaître oui SNCF, euh, même si c'est récent en fait, hein, euh, la marque Oui, la marque qui a, qui a oui beaucoup récent, fait rire, est euh, euh, relativement récente. Donc on va parler des différences entre VoyagesNCF.com et Oui SNCF. Qu'est-ce que c'est exactement Parce qu'il y a des TGV Oui et il y a des TGV. Alors je propose qu'on reprenne tout à zéro, si vous voulez bien, parce que... Euh, donc, il y a des TGV Inouï qui sont la version. Ah Inouï, Voilà, il y a du, du Inouï, mais vous voulez vraiment qu'on parte sur tout ce qui est WeFamily voilà, non, non, non, pas, pas vraiment. Donc, il y a un site euh, qui s'appelle WeSLCR, il y a Wigo et il y a les TGV Inouï, on arrête là. Ah, il y a Wigo aussi. Voilà. Bien. Donc, euh, vous ne saurez pas la différence. Et puis, euh, Wigo, c'est l'entrée de gamme du TGV et Inouï, c'est le plutôt haut de gamme business euh, du TGV. Voilà. Très bien. Alors euh, je propose, donc on va parler de mobilité et surtout des services mobiles à valeur ajoutée, mais d'abord on va parler de mobilité tout court, c'est-à-dire comment les gens se déplacent, parce que que ce soit pour la voiture ou pour le train, c'est quelque chose de très important. Donc euh, la question que je vais vous poser, c'est euh, tous les deux une question assez générale. Comment voyez-vous l'évolution du marché de la mobilité Alors je vois deux types de mobilité, hein, le commuting pour aller au bureau et rentrer chez soi le soir, en voici un, et le second c'est partir en vacances et faire des longs trajets. Il voilà, y en a peut-être d'autres. Alors ça, ça peut se faire en train, ça peut se faire en voiture. Et puis, on découvre qu'il y a du covoiturage, qu'il y a des bus qui marchent plutôt pas, pas mal, puisque blabla bus, s'est euh, créé sur, par blabla car. Donc, il faut croire que c'est que. Et euh, comment voyez-vous l'évolution du marché de la mobilité des gens? En fait, l'évolution, vous en avez dressé certains, certains éléments, c'est à dire que il euh, y a une effervescence dans les moyens de mobilité, que ce soit celle du quotidien ou celle de la longue distance. Celles du quotidien sont celles qui sont aujourd'hui euh, l'objet du plus d'innovation, puisqu'on parle des trottinettes. Il y a 11 marques de trottinettes différentes à Paris, qui est un peu le champion du monde, euh, toute catégorie pour ces nouveaux, euh, ces nouveaux éléments. Vous avez mentionné le covoiturage. Il y a 30% des, des Français qui ont déjà covoituré. Ça devient euh, une façon euh, habituelle de fonctionner. Le train n'est pas en reste, puisque malgré l'année un peu atypique qu'on a euh, passée, donc c'est pas juste parce qu'il y a eu le rebranding de oui, mais parce qu'il y a eu les grèves, euh, on a euh, quand même une augmentation de la part prise par le train. Après, juste pour faire le point, il y, a, il y a quand même, on peut parler beaucoup d'innovation dans les mobilités, il y a beaucoup de modes de transport nouveaux qu'on a en tête. Il y a quand même un fait général qui, qui interpelle c'est que la part de la voiture, en réalité, ne diminue pas tant que ça. En Europe, c'est à peu près 75% des trajets qui sont encore effectués en voiture. En France, on a un record qui est encore de 82% euh, qui est un record problématique on, on va en parler parce que la voiture est essentielle évidemment dans le déplacement c'est elle qui propose le mieux le bout en bout le porte à porte mais évidemment elle, elle est, elle est euh, porteuse de conséquences environnementales ou termes de congestion des villes Après, j'en finis mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on est à un peu un point euh, à un point critique le niveau de congestion dans les métropoles il a augmenté de 20% sur les cinq prochaines années s'il augmente encore de 20% dans les cinq prochaines sur les cinq dernières c'était 20% s'il augmente de 20% dans les cinq prochaines en gros on fera tous du surplace parce qu'il y aura plus il euh, y aura plus d'espace pour euh, pour bouger et environnementalement on connaît les conséquences donc euh, voilà les évolutions que nous on voit et globalement, enfin, moi, ce que je peux dire par rapport à... Ce n'est pas l'automobile, en fait. Il faut savoir, et BMW est un des pionniers à ce niveau-là, euh, on ne se positionne plus aujourd'hui comme un constructeur automobile. En fait, on considère qu'un constructeur automobile pur n'a plus beaucoup d'avenir. En fait, on se positionne vraiment comme un fournisseur de services de mobilité. Pour BMW, pour un euh, fournisseur de services de mobilité premium. Et c'est ça qui va faire la différence dans le futur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que euh, dès 2007, en fait, on a mis en place une nouvelle stratégie qui s'appelle « Number One » et qui a permis de travailler, de développer des services de mobilité. Et en fait, à l'avenir, que se passe-t-il euh, C'est qu'il n'y aura plus une mobilité, il y aura des mobilités avec des outils, des services différents et même dans l'automobile avec des motorisations différentes. Parce qu'aujourd'hui, on, on va en parler tout à l'heure, Pierre, euh, on va parler de l'électrique, mais BMW ne croit pas qu'à l'électrique. Oui, effectivement, l'électrique est important pour la ville, mais il y a aussi des motorisations euh, thermiques qui sont importantes. Il y a du plug-in hybride, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une solution en termes de mobilité, il y a des mobilités et il faut proposer des services à l'ensemble des utilisateurs parce que c'est cette variété qui fera en sorte qu'on arrivera toujours à se mouvoir et à pouvoir atteindre une destination dans les délais qui sont raisonnables. Alors on va parler de cette transformation qui est de la façon dont tu l'exprimes, elle est radicale, hein, être un fournisseur de services de mobilité finalement hein, et notamment de l'accord historique que vous avez signé avec Daimler. Et euh, donc pour rester là-dessus, c'est-à-dire au, au aux préliminaire que, aux questions que les gens se posent, est-ce que Moi, quand j'avais euh, 20 ans, je piquais la voiture de mon père pour aller dans des soirées. Alors il avait une Ford de Granada, ce qui, euh, ce qui en jetait. Et c'était, euh, pour un homme de mon âge, à l'âge que j'avais à l'époque, c'était important parce que statutairement, ça en jetait. Et j'ai l'impression que ce côté statutaire de l'automobile en Occident, en tout cas en Europe, est terminé. Quel est le rapport des gens à leur bagnole aujourd'hui Chez les Allemands, c'était extrêmement Alors, fort. Mais ce rapport est toujours très important, sauf qu'aujourd'hui, on a une population qui est divisée en trois personnes, en fait, en trois types de profils. Il y a la population qui cherche un service de mobilité, qui cherche à se mouvoir simplement. Euh, euh, donc ce sera... Euh, on arrivera justement à répondre à cette demande en fonction de, de, des produits qu'on va proposer, notamment avec tous les accords qu'on passe avec, euh, avec euh, certains concurrents. Ensuite, et il y a les profils qui cherchent purement l'outil, l'outil de mobilité. Et là, ce sera du service, mais ce sera aussi du produit. Euh, et Il faut savoir que l'auto, enfin, on parle de l'automobile, mais on parle de la moto aussi, parce que ça fait partie de la mobilité. Euh, c'est quand même un des derniers endroits de liberté. Donc c'est vrai que le, le statut est important, mais c'est aussi le fait de, de posséder une voiture. C'est le fait de choisir où on va, quand on va, exactement quand on fait. Et euh, le Troisième profil euh, des utilisateurs de véhicules ce sont les, véhicules, les, les, les, les, les conducteurs passionnés et on les a encore, donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une nouvelle tranche de population, qui sont des jeunes qui cherchent plus un service, qui n'ont pas tendance à passer le permis, d'ailleurs nous avons été les premiers à vouloir passer le permis très rapidement parce qu'on était autonomes, aujourd'hui les jeunes c'est un petit peu moins le cas, ils cherchent le service, mais on a toujours cette troisième tranche de clients qui sont des passionnés il faut savoir que l'année dernière, alors je ne vais pas vendre la, la gamme BMW, mais on a une gamme de motorisation top qui s'appelle les M et M Performance et on a battu le record de vente l'année dernière en France, donc c'est bien pour dire qu'on a toujours Cette tranche de clients qui est passionné de l'automobile et qui veut se faire plaisir et le plaisir de conduire, on sait que c'est important pour BMW. Et pourquoi il ne se ferait pas plaisir parce que ça, ça pollue, c'est pour le plaisir, flinguer l'avenir, le climat pour le plaisir, c'est quand même pas. Pourquoi il ne ferait pas ça avec une voiture électrique Non, c'est de trouver un bon. Mais alors, le plaisir de conduire existe aussi. Avec la voiture électrique, elle est aussi très performante. Les deux modèles sont très performants. Euh, et aujourd'hui, BMW va vendre, enfin en 2019, dans le monde, BMW va mettre à la route 500 000, un demi-million, 500 000 véhicules électrifiés. Donc on parle de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables. Mais euh, et là, c'est un choix personnel. Euh, certains préfèrent avoir le bruit, préfèrent avoir le son du V8, le son du six cylindres, donc c'est un équilibre à trouver. Et la position de BMW n'est pas de euh, tirer sur celui qui veut du bruit, tirer sur celui qui veut le tonneau, enfin l'indépendance de, de la mobilité, tirer sur celui qui veut de l'électrique pure, c'est d'offrir un maximum de choix, y compris en termes de services, pour pouvoir répondre à la demande de chacun. Alors vous avez fait, euh, restons avec toi, puisque nous parlons de voiture électrique, c'est pas le sujet, la voiture électrique, c'est les services à valeur mobile, mais... Euh, on doit l'aborder aussi. Donc vous avez fait une annonce il y a quelques mois, euh, je ne sais plus à quel salon, excuse-moi, c'est peut-être au salon de Francfort, d'une ligne complète, d'une gamme complète de véhicules électriques. Jusqu'à présent, chez BMW, vous aviez ce véhicule électrique un peu bizarre. On, on le reconnaît immédiatement parce qu'il a ses formes, un peu euh, euh, ce look très particulier. Je ne sais plus quel est son nom. L'IT3. Voilà, BMW, et, et maintenant vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous venez de le lancer, il est lancé, euh, la gamme complète électrique et... Alors il va falloir que je te brief, il faut que tu sois briefé sur la SNCF, mais tu vas être briefé sur BMW. Donc c'est une voiture qu'on a sortie, qu'on a lancé en octobre 2013, donc ça fait 6 ans, 5 ans et demi qu'on a lancé. Et en fait pourquoi elle a une forme que tu appelles bizarre, moi que j'aime, mais que tu appelles bizarre, c'est parce que c'est une voiture qui fait moins de 4 mètres et qui est haute pour pouvoir avoir, prendre peu d'emprise en fait pour les villes justement, c'est une voiture purement urbaine, donc peu Prise, euh, sur la route, mais beaucoup d'habitabilité à l'intérieur parce que c'est l'espace, la lumière et des capacités de braquage phénoménales parce que c'est une voiture urbaine. Mais aujourd'hui, BMW et MINI, parce que MINI fait partie de la gamme BMW, c'est en fin d'année 14 véhicules électrifiés disponibles dans la gamme. 14, donc on n'est plus à une. Et euh, Véhicules électrifiés, on parle de voitures euh, hybrides rechargeables également. Et on vient d'annoncer un événement qu'on vient de faire à Munich, c'est pour ça que je rentre de Munich, un événement qui s'appelle Next Gen, où on parle du futur de la mobilité, du futur de l'automobile justement. Et on a annoncé qu'on euh, aura en 2023 et puis en 2025, on est en train d'avancer les deadlines, 25 véhicules électrifiés dans la gamme, dont 12 véhicules électriques, purement électriques. D'accord, d'accord, très bien. Donc ils feront le caquet là-dessus. Pourquoi pas Et euh, donc Alexandre, on revient sur toi. Euh, que représente le mobile dans la génération de revenus euh, de oui SNCF Alors je pense essentiellement en vente, quoique vu, vu la fréquentation de votre site, vous avez une régie publicitaire également, non On a également des activités de régie qu'on a redéveloppées. Juste avant ça, oui. parce qu'il y a un point sur lequel j'aurais voulu revendier, que, que Vincent a, a évoqué, qui est quand même important, puisque... On parle de, des nouveaux, de la mobilité des, des, et des services liés à la mobilité. Tu as dit à un moment donné, il y a différents usages. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'il ne faut pas opposer, enfin, ce serait stérile et un peu puéril d'opposer euh, une, une bataille entre la voiture et euh, le reste. Ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est des usages. Ce que la collectivité des acteurs de la mobilité a, a, a, a comme adversaire commun c'est ce qu'on appelle d'un vilain mot mais qui est l'autosolisme le fait que les gens sont seuls en voiture et juste il faut bien prendre conscience de ça parce que tu as, as démarré avec l'environnement et on l'évacue un petit peu vite ne l'évacuons pas la crise qu'on voit aujourd'hui c'est le fait que tu es en moyenne une personne par véhicule donc c'est à dire tout le monde circule avec trois places vides d'accord un autre sujet que tu as c'est que les gens passent 30% de leur temps dans la voiture à chercher une place donc t'es quand même donc t'as une deuxième seuil d'absurdité et puis 95% du temps de la bagnole est passé en parking. Donc on voit qu'on est dans ce niveau de saturation, et ce que tu dis, qui est très important dans les mobilités, c'est qu'on ne les oppose pas, mais aujourd'hui on en fait des frais, là, il fait à peu près 47 degrés dans la pièce, euh, aujourd'hui ce qu'il faut c'est changer les usages. Et donc quand on parle de la façon dont les technologies peuvent changer les usages, c'est la façon dont les technologies peuvent redonner à certains clients la facilité qu'ils ont eue, la facilité extraordinaire qu'ils ont eue, avec la voiture et donc pour revenir justement sur ton sujet le mobile nous on a on est passé un peu vite on a une deuxième application qui s'appelle l'application SNCF cette application SNCF elle est porteuse de ce qu'on appelle notre programme mobility as a service ça veut dire quoi ça veut dire que sur une seule et même application vous allez avoir l'ensemble des modes de transport et vous allez avoir la possibilité de payer. Quand vous avez la possibilité de payer, alors que jusqu'ici vous avez 15 applications différentes de mobilité, je veux dire, si vous avez les trottinettes, vous en avez 11, enfin, moi j'en ai eu 25, les franciliens ils en ont en moyenne 6 et ça s'arrête pas, pas d'augmenter. Tant que vous avez plein d'applications, vous n'avez pas d'incentive dans l'usage pour, pour passer de la voiture en solo, qui est encore une fois le meilleur candidat pour la fluidité. Il a déjà quelque réponse, chose. Oui, mais, mais parce qu'on est tous, parce que toute l'industrie, que ce soit l'automobile, que ce soit les géants de la tech, que ce soit les géants du transport public, que ce soit les autorités, les autorités organisatrices de transport, c'est-à-dire les régions, on est tous embarqués dans cette même réflexion, c'est comment est-ce qu'on va créer un espace digital qui, en gros, permette d'apporter de la facilité. C'est ça que je voulais dire. Donc quand tu parles, pour revenir à ce que tu disais maintenant sur le mobile, moi je peux te donner des chiffres sur le mobile. Aujourd'hui, on est le premier site de e-commerce en France, on fait à peu près un quart de notre chiffre d'affaires sur le mobile ça c'est un peu le, le, la, la dimension stéroïde on fait un milliard de chiffres sur, euh, sur le mobile, bon ça ça nous place euh, très haut euh, dans les euh, sites de e-commerce français, on a des réflexions de monétisation mais il faut pas faire de la monétisation à l'ancienne, c'est à dire juste je mets une bannière euh, qui a rien à voir avec le parcours, il faut être plus subtil donc on a des choses possibles autour de la data, on a des choses euh, qu'on peut faire évidemment aussi sur le ranking de certaines destinations donc voilà ce que recouvre le mobile, mais le mobile il est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus important pour nous même en termes de création de valeur que simplement c'est au delà d'un canal si tu veux c'est un objet qui est tripoté à peu près 300 fois par jour donc si tu veux c'est le, le doudou par excellence hein, le mobile donc il est dans la vie des gens donc nous il faut qu'on se mette dans le mobile pour que y compris dans leur mobilité au sens transport on puisse changer, changer la donne. Alors, ce que tu viens de décrire, on va en parler, Vincent, parce non, que c'est le projet commun avec... Euh, je voulais juste répondre deux petits points. Le premier, c'est que, alors, le fait qu'on passe 30% de nos temps, notre temps à chercher, quand on est au volant d'une voiture, à chercher une place, dans Paris ou dans les grandes villes. Et c'est vrai que là, on est tous parisiens, donc on comprend ce, ce phénomène. Mais il ne faut pas oublier... Euh, une grande partie de la population qui n'est pas en ville et aujourd'hui il y a une grande partie de la population qui n'est pas en ville où il n'y a pas de réseau de transport en commun, où ils ne passent pas oui, 30% de, de leur temps à, à chercher leur place. Et le deuxième élément qui est très important puisque tu parlais de la BMW i3 et, et c'est bien pour montrer que nous on ne se positionne pas comme un outil de mobilité exclusif avec l'automobile, on cherche à s'ouvrir au maximum à tous les autres, à tous les autres services, c'est que la BMW i3 est le premier modèle euh, au monde à proposer une solution multimodale. Donc si vous achetez une BMW i3 et ça c'est valable depuis 2013 donc ça date pas d'hier. Si vous achetez une BMW i3 et que vous habitez à 51 en Yvelines, le siège de BMW c'est à 51 en Yvelines, vous partez et vous voyez sur, sur le GPS que la 13 est bouchée et ben on vous propose, vous allez voir dans le GPS, on peut vous proposer des solutions alternatives qui vous dit arrêtez-vous à la gare de Versailles Chantier, prenez le train pour aller dans Paris et là vous prenez telle autre solution de mobilité pour pouvoir aller à votre destination. Donc on est vraiment ouvert pour trouver une solution de mobilité. Donc vous êtes d'accord, finalement, et puis... On non, mais on travaille pour fluidifier le trafic en ville, oui, Alors, tout à et fait. T as, t as employé le mot de multimodalité, ça, c'est au cœur des réflexions que tous les acteurs ont. Vous, vous venez de la bagnole pour créer de la multimodalité, pour trouver des solutions de mobilité, tu as dit solution, et ça, c'est important, c'est des solutions de mobilité aux gens. Nous, on vient du train, mais on le dit souvent, hein, les gens n'habitent pas dans des gares et vont pas travailler dans des gares, donc il y a tout ce qui se passe autour. Euh, c'est exceptionnel, mais il arrive qu'il y ait des pépins dans les trains, donc... On propose euh, très rarement, mais on peut proposer des alternatives sur euh, sur euh, justement des alternatives euh, bah, qui peuvent être de covoiturage, puisqu'on a fait le partenariat euh, avec Blablacar, mais on va en proposer de plus en plus. Et précisément, tous les acteurs, je crois, de l'industrie euh, sont dans cette réflexion commune de dire ok, on vient d'où on vient, on a notre histoire, on a nos spécificités. Vous, avec l'excellence industrielle de BMW, nous avec la spécificité euh, de service public SNCF. Nous, on projette dans le digital ce qu'on faisait avec le transport en se disant. Bah, le digital doit proposer des solutions de mobilité à l'ensemble des Français, qu'elles soient SNCF ou pas que SNCF. Et ça, ça c est, c est, je pense que c'est ça qui nous rassemble, en tout cas les acteurs mûrs de l'industrie qui veulent faire changer euh, et qui se projettent à 30 ans ou 40 ans, c'est ça qui nous rassemble. Donc cette application SNCF, euh, c'est ce que tu appelles l'assistant personnel de mobilité, on est bien d'accord Oui, c'est ce, ce que nous appelions, nous appelons pendant, euh, pendant des, des années l'assistant personnel de mobilité qui, était, qui, est, qui est un projet ultra structurant pour la SNCF, on l'a rebaptisé plus simplement l'assistant SNCF. L'application, elle existait. Il y a 13 millions de gens qui l'ont dans leur poche. Ce n'est pas Oui SNCF. Oui SNCF, ça vous vend essentiellement du TGV. L'application SNCF, c'est une application qui est née pour faire deux choses à l'origine. Vous donner de l'information sur vos trajets et de l'information sur les trajets des différents modes de transport. donc Vous avez de l'information aussi sur la RATP, est-ce que c'est en retard, pas en retard, etc. Puis euh, des options de guidage avec des itinéraires multimodaux. Donc ça, c'était le début. Ce qu'elle fait à partir, depuis la semaine dernière et ce qu'elle va continuer de faire jusqu'à la fin de l'année, c'est proposer d'acheter, de réserver et de faire même le, le billet sur cette application. Ça, c'est la révolution parce que technologiquement... Pour ceux qui sont un peu tech, c'est ultra compliqué de se faire parler des systèmes qui n'ont jamais été faits pour se, pour se parler entre eux. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le latin, le grec, l'hébreu, euh, mais il n'y a pas de manuel de, de traduction. Donc nous, il faut qu'on le crée. Et donc on est en train de le créer. Et puis c'est très compliqué parce que vous devez faire des, des partenariats, y compris euh, commerciaux, opérationnels, là encore avec des gens qui ont vécu euh, dans leur silo. Et nous, on est prêts à casser un petit peu euh, ces murs. On l'a annoncé, euh, annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à intégrer, ça c'est une première, Uber euh, dans euh, l'application SNCF parce que ça s'est imposé comme euh, mode. On va intégrer Blabla Lines parce que ça s'est imposé euh, comme mode. On va intégrer les trottinettes, on va intégrer des deux roues, on a intégré des taxis, etc. etc. parce que la vie de mobilité des Français, et c'est ça qui est au cœur euh, de, de, de, des objectifs de la SNCF, c'est services, ses clients au mieux, la vie de mobilité des Français, elle est multimodale, elle n'est pas monomodale. Si vous faites... Euh, quand vous réservez des hôtels, vous avez une application qui fait tout. Quand vous réservez des restaurants, vous avez une application qui fait tout. Quand vous êtes en retail, vous avez de plus en plus une application qui fait tout. Et c'est quand même étonnant qu'il n'y ait rien qui existe de semblable dans les mobilités, alors que c'est un sujet crucial dans, dans la vie des gens. Alors, donc il y a un nouvel acteur qui s'appelle Google. Enfin Il y a plein de nouveaux acteurs, mais il y en a un particulièrement qui s'appelle Google, qui est présent chez tous les deux. Euh, Google Car, tu en penses quoi Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs de ce type-là qui représentent un danger pour les constructeurs automobiles Alors, un danger, je ne sais pas. Enfin, euh, je, je ne sais pas. Une opportunité, oui, très clairement, parce que ça, ça nous challenge, tout simplement. Et la question est de savoir est-ce que les tech-compagnies vont prendre le pas sur la mobilité et notamment intégrer tout le côté industriel aussi qui n'est pas neutre Ou est-ce que les industriels comme BMW, qui est une société qui a fêté ses 100 ans en 2016, donc qui a 103 ans aujourd'hui, ou est-ce que nous on va être suffisamment euh, agile, flexible, dynamique euh, pour pouvoir challenger les sociétés, euh, les, les techos et, et en l'occurrence, on est convaincu du fait que, oui, effectivement, ils sont en train d'arriver dans la mobilité. Aujourd'hui, on considère euh, que nos concurrentes ne sont pas automatiquement les constructeurs automobiles traditionnels, mais ce sont euh, les techco comme euh, tu as cité Google, mais on peut citer Dyson qui est en train de travailler sur une voiture aussi. Euh, mais nos concurrents, c'est aussi Amazon, c'est aussi des sociétés de services, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est benchmarké sur tous les niveaux de services. Euh, donc aujourd'hui, il reste à savoir si, qui va aller le plus vite dans le métier de l'autre. Euh, L'industrialisation est pas évidente. Un constructeur en paye les frais un petit peu aujourd'hui, un constructeur relativement récent et qui est purement sur l'électrique. Nous, il faut qu'on aille très, très vite sur la technologie. On a commencé en 2007, donc ça, ça fait 12 ans déjà et on va continuer à avancer. Toi, Google, c'est un bon, acteur qui intervient Oui, fin, Google, qui n'est pas tout... Bon, dans toute discussion sur le digital, il y a toujours un moment Goodwin qui est le moment Google. Euh, donc, donc, mais Google ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire à chaque fois que je parle avec quelqu'un, si que ce soit ceux qui font de la distribution de, de, de nourriture, ceux qui sont dans la musique, etc., il y a toujours un moment Google. Oui, évidemment, Google, la, leur, leur spécificité, c'est comme Amazon, c'est des disrupteurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste qu'ils changent euh, les règles de jeu, ils changent le jeu. Donc ils, ils font quelque chose que tu n'avais jamais vu venir. Il y a Google qui sera très présent sur l'information euh, voyageur, information en temps réel, information modale. Je pense que se brancher à ce qu'on appelle des inventaires, c'est-à-dire aller vraiment chercher, être capable de faire le paiement et la billettique c'est un métier très compliqué parce que tu repars de zéro à chaque fois. Donc, est-ce que c'est leur modèle J'en sais rien. D'autres acteurs, c'est Uber, par exemple, tout simplement. Uber. Alors là, et ça, c'est intéressant sur l'état d'esprit parce que je viens de vous dire qu'on faisait un partenariat avec Uber et je vous dis en même temps que c'est un concurrent parce que ça, c'est un peu la vie dans laquelle euh, nous sommes aujourd'hui. Uber va propose déjà euh, d'agréger différents modes de transport à Denver, donc vraiment de se positionner comme euh, acteur du mobility as a service, d'intégrer y compris le transport public, donc ça aussi c'est euh, une révolution, et ils l'ont annoncé, ils ont ça comme objectif. On pourrait citer euh, CityMapper aussi, tu vois, sur les, sur les grandes métropoles, donc eux ils feront jamais ce que nous on fait, c'est couvrir toute euh, la France. Après, il faut, faut être lucide et très humble face à ses concurrents, il faut aussi être, euh, avoir un peu confiance en soi, BM c'est une marque très forte, SNCF c'est une marque très, qui, qui, qui est très importante chez les Français. Hein. Ouais, SNCF.com, c'est le premier site sur lequel les Français ont accepté de payer en, en carte bleue, donc il y, y a la confiance, donc parfois on est, on, est, on est critiqué, mais on a quand même la confiance, c'est-à-dire que quand on le fait, les gens y vont, ça, ça a de la valeur, On couvre notre solution va couvrir l'ensemble du territoire, tu parlais tout à l'heure des territoires diffus où la voiture est souvent la seule solution, Nous, on est en expérimentation digitale sur le territoire de la Haute-Vienne, avec le, le député Jean-Baptiste Djebary, qui a été vraiment le promoteur de la nouvelle loi d'orientation des mobilités, là il me disait, il me disait 100% des trajets sont faits en voiture, une des questions qu'on se pose, et ça il n'y a que des acteurs comme nous avec, avec cette dimension de service public qui peuvent le faire, c'est de dire, bah, okay, comment est-ce que notre outil digital peut permettre de révéler une partie d'offres de mobilité partagée, avec du covoiturage, avec des taxis qui tournent à vide, euh, alors qu'aujourd'hui les gens ne le savent pas. Donc, donc ça ça fait, des choses, ça fait partie des choses qui sont différentes et qui, qui à mon avis nous rendent un peu spécifiques, mais forcément y a, à l'inverse il n'y a pas de monde où il n'y a pas Google. quoi. Alors Vincent, on va parler de cet accord avec BMW Daimler. Donc le, le chiffre annoncé était d'investir là-dedans un milliard d'euros. C'est une société commune, hein, je crois. Oui, c'est ouais, un partenariat en fait. C'est une joint venture. Et en fait, le principe, euh, tu parlais de game changer, c'est exactement ça. Euh, on ne s'empêche pas de travailler avec des concurrents. On continue à faire les meilleures voitures du monde. Néanmoins, en termes de services, on souhaite travailler avec, euh, avec de, de bons partenaires. Pourquoi Parce qu'en en fait, on se rendait compte qu'on investissait tous les deux dans les mêmes services, mais en se battant au lieu de mettre les moyens en commun euh, pour améliorer le service auprès des clients. Euh, donc euh, donc le, toute la sphère Nao, cet écosystème qui a été créé, est vraiment très important. Aujourd'hui, c'est 69 millions de clients qui sont déjà utilisateurs de cette sphère. Et c'est simplement pouvoir proposer un maximum de services au sein d'une entité. Alors aujourd'hui, c'est plusieurs plusieurs applications mais on verra comment ça se passera demain. Alors ça commence par ChargeNow qui est une solution de recharge tout simplement et c'est disponible en France. Vous pouvez adhérer d'ailleurs, on est la marque blanche du groupe PSA. Pour ChargeNow, donc euh, la solution Free to Move en termes de solution de recharge, c'est une solution de ChargeNow. Et aujourd'hui, c'est 15 000 bandes de charge qui sont disponibles en France. Et vous avez la possibilité d'avoir l'information sur votre voiture si vous roulez en BMW ou en mini hybride rechargeable ou électrique. Euh, c'est aussi FreeNow, on parlait d'Uber, mais il y a aussi d'autres acteurs VTC et notamment Captain, euh, l'ancien chauffeur privé. Donc c'est un élément important. Euh, ensuite, c'est également RichNow qui est une solution de multimodalité. En fait, la, la solution, une des solutions qui est disponible euh, aux états unis aujourd'hui, pas trop en Europe, mais on est en train de travailler euh, dessus pour le développer et qui permet euh, de, de fournir des solutions euh, multimodales. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller très, très loin, puisque aujourd'hui, à Copenhague, au Danemark, il faut savoir que euh, l'équivalent de DriveNow, donc euh, du car sharing dont on va parler tout à l'heure, c'est équivalent, en fait on a 400 BMW i3 qui sont en car sharing à, à Copenhague et on est intégré dans le Navigopass. Donc ce qui veut dire que euh, si vous avez l'équivalent du Navigopass ou de la carte orange euh, à Copenhague, vous avez la possibilité de prendre les transports en commun, mais aussi de prendre du car sharing. Donc c'est vraiment euh, la, la, le, ce côté multimodal de A à Z. Euh, j'ai parlé de, de Rich Now, il euh, y a le car sharing que je mentionnais, euh, donc ça c'est le, le, deux marques en fait aujourd'hui Car2Go et DriveNow qui vont devenir euh, ShareNow et euh, Car2Go vous le connaissez, c'est disponible à Paris, euh, DriveNow ou ShareNow encore pas, pas, pas complètement sauf avec, euh, avec Car2Go et aujourd'hui nous sommes présents dans 30 villes dans le monde et c'est 20 000 véhicules qui sont disponibles en termes de, de, de services partagés en fait de, de, de véhicules Proposés à l'utilisation ponctuelle. Et Alexandre le disait tout à l'heure, c'est vraiment très important de, de pouvoir fluidifier le trafic dans les grandes villes. et Il faut savoir que quand on met une voiture en car sharing dans une ville, c'est six véhicules anciens qui sont enlevés du parc parce que c'est une offre de mobilité supplémentaire et ça permet de réduire le parc et donc ça permet d'accélérer ou de fluidifier le trafic en ville et la dernière solution ou le dernier service qui est proposé par, euh, par ce joint venture c'est ParkNow et c'est un service qui est disponible dans Paris et qui vous permet de payer c'est un des opérateurs qui vous permet de, de, de payer votre parking et qui permet aussi euh, de donner en fait il y a, il y a des calculs qui permettent d'estimer de, euh, des des places libres euh, sur, en ville en fait tout simplement dans Paris donc dans votre GPS vous avez la possibilité quand vous mettez votre destination d'avoir de, une estimation de, de, de, de places libres dans le, dans le quartier dans lequel vous allez bah, je te remercie, ce sera je pense le mot de la fin euh, à moins qu'il y ait moi je pense qu'il y a une complémentarité c'est à dire qu'on voit bien que d'une part il euh, y a des gens qui ont besoin de se déplacer, moi ma mère elle vit euh, dans un village euh, à, à 10 km de Toulon bah, elle est obligée euh, c'est ça ou rien, hein, ou elle est enfermée chez elle. Et, euh, mais par ailleurs, pour les très longues distances, on voit bien que le chassé-croisé des vacances avec toutes ces voitures qui polluent les unes contre les autres, c'est absurde. Si quelqu'un a une BM à Paris et, euh, et il prend le train, une fois qu'il arrive à Cavalère, par exemple, pour passer l'été, bah, il aura là-bas une autre BM. Et à la limite, il n'a pas besoin de posséder la BM. C'est le même modèle. Et euh, voilà, donc il faut vraiment... Et s'il est électrique, c'est encore mieux. Et puis il y a vos trucs de recharge. C'est-à-dire en fait, ce qui se construit, c'est la mobilité, non pas de demain, mais de maintenant. Euh, J'entendais le ministre de Rugy, à 4, qui était à votre place à 14h, disait en 2050, mais en 2050, euh, déjà, nous, on sera... Toi et moi, on sera plus très jeunes, peut-être quelques années de moins, <rire> mais, mais c'est bah, clair. Enfin, structurellement, en 2050, ça va arriver et... un jour. Hein, mais... Pardon ça, ça va arriver un jour aussi. Oui, mais... En, et... Non. Bon, il, faut, ça, ça doit, il faut faire ouais, tout ouais. ça maintenant et le faire de façon rentable. C'est ça, ça l'enjeu. La le problème. seule chose, Pierre, c'est qu'il ne faut pas assimiler systématiquement véhicules et pollution. Euh, parce qu'il faut savoir que, alors, je ne veux pas faire la pub des automobiles, mais globalement, on a baissé les émissions de CO2 chez BMW de 50% en 20 ans. Et l'administration, le gouvernement nous pousse, l'Europe nous pousse à continuer à progresser. Et on progresse dans ce domaine. Quand on fait de l'électrique, il faut regarder l'écosystème global de 360 degrés. Il faut penser aussi à comment l'électricité a été fabriquée. En en Allemagne, ça n'a aucun sens. L'électricité en Allemagne, c'est absurde. Et on a fabriqué voilà. une usine pour l'I3, justement. Ouais. On a construit une usine à Leipzig. Elle est autonome énergétiquement. Elle a quatre éoliennes qui fournissent l'électricité ou l'énergie en totalité pour l'usine. Euh, mais il faut aussi travailler sur les autres sources de pollution. C'est vrai que l'automobile, il faut qu'on progresse. Et on, et on est challengé, donc on va progresser de manière significative. Mais il faut penser à toutes les autres sources de, de pollution. Mais pour aller, je pense que si on devait conclure aussi, je pense que le mot multimodal, il a été beaucoup prononcé et ça c'est très important de comprendre que c'est la seule solution si on veut euh, c'est pas le procès du véhicule de, de la voiture mais c'est à dire si on veut créer euh, réduire la part de l'autosolisme la multimodalité c'est super important c'est le point fondamental et deuxièmement ça c'est un changement d'état d'esprit pour toutes les entreprises qui ont été un peu régnantes sur leur marché euh, évidemment euh, la SNCF c'est à dire aujourd'hui on fonctionnera pas si on fait pas des partenaires et si on fait pas des partenaires comme tu le mentionnais euh, des partenariats avec des gens qu'on peut avoir considéré comme étant euh, nos concurrents puisque aucune solution indépendante, prise toute seule, ne sera suffisante. Chacune d'entre elles est nécessaire et c'est qu'en les combinant qu'elles seront nécessaires et suffisantes. Eh merci à tous les deux, merci, merci d'avoir participé merci. malgré la chaleur et que c'est la fin de la journée. Et voilà. merci. merci à vous. Bien.